Le titre de mon serment ce soir est « Porter du fruit à Dieu ». C'est le sujet de ce chapitre. Et ce terme est utilisé maintes et maintes fois dans ce chapitre. Et je veux vous montrer ce soir à partir de l'écriture que lorsque la Bible parle de « porter du fruit à Dieu », ça se réfère à gagner d'autres personnes à Christ et sauver les gens. C'est ce que nous appelons « gagner des âmes ». Et en fait, laissez-moi juste vous citer Proverbe 11. Restez dans Jean 15, mais dans Proverbe 1130 la Bible dit « Le fruit de l'homme droit... » Est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. C'est de là dont nous tirons le terme gagner des âmes que nous utilisons pour parler de quand nous sortons et frappons aux portes et disons aux gens comment être sauvés. Nous leur prêchons simplement l'évangile et nous appelons cela gagner des âmes parce que la Bible dit le fruit de l'endroit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Je vais vous prouver à partir de l'écriture que quand la Bible parle de porter beaucoup de fruits, Porter du fruit à Dieu, ça parle de gagner des gens à Dieu. Ça parle d'amener les gens au salut. Ça parle de sortir sur les routes et les chemins, prêcher l'Évangile, et que quelqu'un recevant le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vais vous le prouver à partir de la Bible. Commençons avec ce passage, Jean chapitre 15, verset 1, qui dit, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Chaque sarment à moi qui ne porte pas de fruit... Il le retire et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. Vous êtes déjà net par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même s'il ne demeure sur la vigne. Vous non plus, vous ne pouvez porter à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi... Vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche, et on les ramasse et on les jette au feu, et il brûle. Lisez le verset 8. En ceci, mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Maintenant, avant que j'entre dans ce serment, à propos de porter beaucoup de fruits et de vous montrer toutes les écritures, laissez-moi commencer par traiter des fausses doctrines que certaines personnes vont tirer de ce chapitre et ils essayent de l'utiliser pour enseigner que vous pouvez perdre votre salut ou que si vous ne produisiez pas de fruits, vous n'êtes pas vraiment sauvé. C'est ce qu'ils vont essayer d'utiliser. Maintenant, premièrement, la Bible dit Telle une épine qui rentre dans la main d'un homme ivre, tel est un proverbe dans la bouche des insensés. Les paraboles peuvent être interprétés d'une variété de différentes façons. Ce qui explique pourquoi nous ne devrions jamais baser notre doctrine sur une parabole. Nous devrions fonder notre doctrine sur les déclarations claires de la Bible. La Bible a tant de déclarations claires, où y ancrer notre âme, et être un fondement pour notre foi, que nous ne devrions pas prendre une parabole, et baser tout ce que nous croyons sur une parabole. Ce que nous devrions plutôt faire est de baser notre doctrine sur des déclarations claires. Ensuite, nous utilisons ces déclarations pour interpréter la parabole, et pas vice-versa. Ne pas prendre une parabole et l'utiliser pour contredire un tas de déclarations claires. Vous commencez toujours avec ce qui est clair pour l'utiliser pour interpréter ce qui est un dicton obscur ou une parabole que Jésus-Christ a dit. Maintenant, dans cette parabole, il est dit que tout sarment qui porte du fruit, il la purge pour qu'elle porte plus de fruits. Cela parle concrètement de tailler l'arbre. Donc, s'il y a une branche pour porter du fruit, il la purge pour qu'elle porte encore plus de fruits. Et cette purge de notre vie serait Dieu enlevant le péché de notre vie et nous aidant en étant nettoyés et plus efficaces pour porter du fruit. Alors, ce que cela veut dire est que si nous sortons et gagnons des âmes à Jésus-Christ, je vais le prouver dans le serment que ça fait référence à ça, que Dieu alors nous aidera à nettoyer d'autres domaines de notre vie. Maintenant, beaucoup de gens prennent ça à l'envers. Ils pensent qu'ils doivent totalement nettoyer leur vie et alors ils vont aller gagner des âmes. Et en fait, c'est tout le contraire. Nous avons besoin d'y aller et au moins porter du fruit. Et alors Dieu va nous purger, puis nous allons produire encore plus de fruits. Maintenant, laissez-moi vous dire que si vous avez beaucoup de déchets dans votre vie, vous n'allez pas porter beaucoup de fruits. Mais vous avez encore besoin de sortir et d'essayer de produire quelques fruits, parce que quand Dieu vous voit porter du fruit, il se dit qu'il y a ici une branche que je peux purger afin qu'elle puisse produire plus de fruits. Je ne crois pas à cette chose, attendre avant d'aller gagner des âmes, que votre vie soit en ordre. D'abord, si vous attendez aussi longtemps, vous pourriez ne jamais le faire. Parce qu'aucun de nous n'avons toutes nos choses en ordre, aucun d'entre nous n'est parfait, aucun d'entre nous n'est une branche entièrement purgée. Nous avons tous des péchés dans notre vie et des imperfections en nous. Et donc si vous attendez après ça, vous allez attendre et ça ne viendra jamais. Mais beaucoup de gens de nos jours pensent qu'ils doivent retirer certains péchés de leur vie avant de pouvoir gagner des âmes. Regardez la Bible et pensez par exemple à la femme au puits. Vous savez que Dieu l'a utilisée pour amener beaucoup de gens à Jésus immédiatement, de suite. Elle n'a pas nettoyé sa vie. Beaucoup d'autres personnes que vous voyez dans la Bible, le jour même où ils ont été sauvés, ils ont été gagnés des âmes. L'apôtre Paul était comme ça. Il a été sauvé et immédiatement, il sort et commence à prêcher l'évangile. Et vous savez qu'il avait plus à apprendre, mais il y allait tout de suite. D'autres personnes que vous voyez dans la Bible, comme l'homme qui était possédé par un démon, vous savez, il a été sauvé et tout de suite, il y est allé et a commencé à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi pas Et beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas aller gagner des âmes jusqu'à ce que je nettoie ma vie parce que je ne veux pas être un hypocrite. Avez-vous déjà entendu ça auparavant C'est assez commun. Je ne veux pas être un hypocrite. Vous savez, je dis quelque chose aux gens, mais... Mais voilà l'office Quand vous sortez gagner des âmes, quel message prêchez-vous Le message que vous prêchez est « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Vous ne prêchez pas « Nettoyez votre vie et vous serez sauvé ». Ces personnes qui disent « Oh, je ne veux pas aller gagner des âmes parce que je ne veux pas être un hypocrite », vous font vous demander s'ils comprennent l'évangile. L'évangile du cadeau gratuit par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas. Écoutez, Paul a dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes mais nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons lui crucifié. Donc vous n'êtes pas un hypocrite en disant aux gens de croire en Jésus si vous croyez en Jésus. Et vous n'êtes pas un hypocrite. Oui, mais je ne vis pas une vie parfaite. Mais dites-vous aux gens, vivez une vie parfaite et vous serez sauvés Non. Donc cette excuse n'est pas recevable. Et c'est ce que c'est, une excuse pour les gens qui sont timides pour aller sur les routes et les chemins. Alors ils sortent, je ne suis pas encore encore prêt et ils ne seront jamais prêts. Mais il y a aussi quelques églises qui perpétuent ça. En empêchant les gens d'aller gagner des âmes, parce qu'ils n'ont pas retiré les péchés de leur vie. J'ai parlé avec quelqu'un une fois, et je l'ai amené à notre église, et je lui ai dit, hey, « Hé, je voudrais vraiment vous amener gagner des âmes. Avez-vous déjà été gagné des âmes Est-ce que je pourrais vous y amener quelquefois Et il a répondu, « Eh bien, vous savez, le problème est que je fume des cigarettes. » Et à chaque église où j'ai été, ils avaient une politique qui voulait que quiconque qui fume ne peut pas aller gagner des âmes. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que c'est Êtes-vous sérieux ?» Je veux dire que c'est si ridicule de rester là et s'entraver. Pourquoi voulez-vous ajouter un péché à un autre et Écoutez, fumer des cigarettes endommage votre corps, c'est une habitude stupide, économisez votre argent, c'est mauvais pour vous et tout le reste. Mais restez là et dire que parce que je vis avec un péché, alors je ferais mieux de ne pas aller gagner des âmes, c'est juste ajouter un autre péché. Vous savez, allez au moins gagner des âmes. Eh bien, vous savez, n'avez-vous pas peur que les gens n'aient pas l'air droit C'est ce que les gens disent. Et ça va être une source d'embarras et de honte pour votre église. Pas du tout. Pas du tout. Parce que personne dans cette église n'a une plus mauvaise réputation que moi. Non, je blague. Non, c'est juste une blague. Non, parce que voilà l'essentiel. Je n'ai pas honte. Je vais gagner des âmes avec des gens qui ont l'air assez tordus. Et je n'ai pas du tout honte d'eux. Pourquoi devrais-je avoir honte d'avoir un nouveau croyant à côté de moi d'avoir un nouveau bébé en Christ qui est éduqué enseigné aux choses de Dieu. Vous savez quoi Si je rentre dans une église et tout le monde a l'air parfait, et tout le monde se comporte bien, ça me dirait juste qu'ils n'ont intégré personne dernièrement. Et quand vous avez des gens qui ont l'air grossiers dans l'église, ça montre que ces gens ont été intégrés. Vous savez, peut-être que vous voyez des gens qui ne semblent pas tout à fait droits, et alors quoi Je ne suis pas honteux à cause d'eux, pourquoi le serais-je Vous savez, s'ils sont sauvés et que je suis sauvé et j'ai déjà amené des personnes non sauvées à gagner des âmes, mais évidemment ils ne font que de la conversation, ce serait une hérésie, vous savez, s'ils prêchent une fausse doctrine. Mais j'ai amené quelqu'un qui n'était pas sauvé à gagner des âmes, juste en tant que partenaire silencieux, parce que je vais prêcher la parole et ils veulent entendre la parole, et parfois cette personne va être sauvée. Un de mes amis était en train de gagner des âmes, et son père était venu visiter la ville. Et il a amené son père à gagner des âmes, et il s'avérait que son père n'était pas sauvé. Et il a donné l'évangile encore et encore tout au long de l'après-midi, et au dernier tour où il a donné l'évangile, son père a dit qu'il allait prier aussi, parce qu'il a réalisé en l'écoutant tout l'après-midi qu'il doit être sauvé. Il a réalisé qu'il n'était pas sauvé, et il a prié là-même, il a été sauvé et a été baptisé au service du soir. Donc, vous savez, pourquoi ne pas y aller et juste prêcher l'évangile à quiconque veut l'écouter Quelqu'un veut s'inviter Venez sur le terrain. Et vous savez, ce que nous faisons parfois, c'est gagner quelqu'un au Seigneur et il se joint à nous pour le reste de la journée d'évangélisation. Tout de suite, il, il met simplement ses chaussures et vient gagner des âmes avec nous. Et c'est un bon début pour une bonne vie de chrétienne. Quand vous allez tout de suite gagner des âmes. Pourquoi Parce que si vous portez du fruit, Dieu va vous purger pour que vous portiez encore plus de fruits. Et c'est comme ça que vous avez du succès en tant que chrétien. Mais puisque vous lisez ceci dans la parabole, il est dit... Comme la branche ne peut pas porter du fruit d'elle-même, dans le verset 4, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, vous non plus ne le pouvez à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche. Maintenant, écoutez, ceci est une parabole, c'est symbolique. Il est dit, il est jeté dehors comme une branche. Mais ensuite il dit ceci, et les hommes les ramassent. Il est dit qu'elles se dessèchent et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu et elles sont brûlées. Maintenant, beaucoup de gens vont prendre cela et l'assimiler à aller en enfer. C'est de cette manière qu'ils vont interpréter la parabole. Ils vont dire hey, « "Hé, quand les gars ramassent les branches et les jettent dans le feu, c'est une image de cette personne allant en enfer. » Mais voici la réponse. Ça ne peut pas être ce qui est des parce que nous avons un tas d'écritures claires qui parlent du fait que Jésus nous a donné la vie éternelle, qu'il ne va jamais nous laisser ni nous abandonner que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, vous savez qu'il est impossible de perdre notre salut. C'est un autre serment lui-même, mais il y a une montagne d'écritures. Donc évidemment, si vous interprétez cette parabole de cette façon, alors vous avez la mauvaise interprétation parce que vous contredisez un tas de déclarations claires. Rien que dans le livre de Jean. Ce que dit cette parabole quand il est dit que la branche qui ne produit pas de fruits est desséchée, et les hommes les réunissent et les jettent au feu... Il est juste dit que c'est ce que l'on fait avec des branches mortes. On les jette à la poubelle et on les brûle pour s'en débarrasser. Et c'est ce que Dieu dit que si nous ne portons pas de fruits, nous lui sommes inutiles. Et c'est comme l'apôtre Paul disait, il a dit que je ne veux pas prêcher aux autres, être moi-même rejeté. Je ne veux pas être mis de côté. Et Dieu, par exemple, a mis de côté tout le peuple d'une nation, les Israélites. Parce que, souvenez-vous, Israël était le peuple élu de Dieu. Mais quand ils ne portèrent plus de fruits, et il entre dans les détails dans Matthieu 21, Matthieu 22 et 23, dans tous ces chapitres, il revient toujours à ce thème. Ils n'ont pas produit de fruits. Il est venu à ce figuier d'Israël en quête de fruits. Il n'en trouva aucun, aucun. Et qu'a-t-il fait? Il les a rejetés. Et vous dites: Eh bien, non. La Bible dit qu'il n'a pas mis de côté ces gens. Si, il rejeta tous ceux qui ne portaient pas du fruit. Parce qu'il a dit qu'il ne les a pas tous rejetés parce qu'il y a un reste d'israélites qui croient, et ce sont eux qui sont encore mon peuple. Donc, alors que disons-nous ici Dans ce passage, nous voyons que Dieu n'a pas l'utilité de chrétiens qui ne portent pas du fruit. Il n'a pas besoin d'eux. Vous ne pouvez pas être... Et je veux vous enfoncer ça dans la tête ce soir. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien sans porter du fruit. Point final. Vous ne pouvez pas. Si vous ne portez pas du fruit... Ne me dites pas, « Oh, je demeure dans le Christ, j'ai une merveilleuse relation avec le Seigneur Jésus Christ. » Non, pas du tout. Parce que si vous demeurez en Christ, vous portez du fruit. Et si vous ne portez pas du fruit, vous êtes sans valeur dans le royaume de Dieu. En fait, Jésus a dit que si vous n'assemblez pas avec moi, vous dispersez. Il n'y a pas de neutralité dans ce domaine. Vous êtes soit quelqu'un qui prêche l'évangile, qui rassemble des gens pour le royaume de Dieu, vous êtes dehors récoltant la moisson, ou vous êtes passif. Vous êtes un poids mort. Vous n'êtes pas actif dans le royaume de Dieu. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas utile. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous me suivez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ce qui me dit que si vous n'êtes pas un pécheur d'hommes, vous ne suivez pas Jésus. Maintenant, je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il vous suffit de croire en Jésus. Mais il y a une différence, et c'est l'élément clé que je veux pointer dans ce passage, il y a une différence entre être sauvé et être un disciple. Être sauvé contre être un disciple. Pensez à l'époque de Jésus. Combien de disciples avait-il 12, d'accord Puis il y en a eu 70 autres plus tard qu'il a envoyés. Et dans cette église primitive, combien de personnes y avait-il après trois ans et demi de ministère Ou dans cette église primitive dans Actes chapitre 1, seulement 120 personnes. Voilà, 120. Mais combien de personnes ont été sauvées pendant le ministère de Jésus La Bible dit des multitudes, des milliers furent sauvés, des milliers furent baptisés. Mais combien s'assemblaient dans cette église au début d'acteur Seulement 120 personnes. Combien a-t-il appelé ses disciples qui lui étaient vraiment proches et disposés à le suivre partout où il irait Seulement 12 d'entre eux. Okay Donc il y a une différence entre être sauvé et être un disciple. Voilà une preuve de plus. Un de ses disciples n'était même pas sauvé. Okay Donc ne considérez pas comme équivalentes ces deux choses. Et voilà pourquoi la Bible dit ici au verset 8, « En ceci mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez mes disciples. » Donc ceci parle d'être un disciple quand vous demeurez dans la vigne et que vous apportez beaucoup de fruits. C'est ce qui est considéré comme être un disciple de Jésus-Christ, parce qu'il dit que si vous me suivez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Vous ne pouvez pas suivre Jésus, vous ne pouvez pas être un disciple, vous n'êtes pas dans ce groupe à moins que vous ne portiez beaucoup de fruits. Point final. Toutes les autres personnes sont sur la touche. Je veux dire qu'il y a des gens sauvés qui ne vont pas à l'église et ils ne demeurent pas en Christ quotidiennement. Ils ne lisent pas la parole, ils ne sont pas remplis de l'esprit, ils ne portent aucun fruit, ils ne sont pas des disciples de Christ. Juste parce qu'ils sont sauvés, ça n'en fait pas des disciples ou quelqu'un qui suit le Christ et vit leur vie d'une manière qui lui est agréable.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 Je parie qu'il y a tout un tas d'églises baptistes indépendantes qui ont laissé tomber, qui ne vont pas gagner des âmes. Il y a des gens dans notre église qui sont des branches desséchées. Permettez-moi de vous dire quelque chose ce soir. Je prêche ce serment pour plusieurs raisons. La numéro une est parce que nous devons être fructueux en tant que chrétiens pour glorifier le Seigneur. Il a dit « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Vous voulez glorifier Dieu Soyez un gagneur d'âme. Numéro 2, les gens sont en train de mourir et d'aller en enfer. Nous devons être des gagneurs d'âmes. Gagner des âmes fonctionne. Quiconque dit que ça ne fonctionne pas ne comprend pas les maths. Et ne comprend pas la Bible. Et ne veut tout simplement pas y aller, se retroucher les manches et faire le travail. Parce que c'est un travail difficile. Pourquoi est-ce que je prêche ce soir Une troisième raison, non seulement parce que nous voulons glorifier le Seigneur et lui obéir, Non seulement en raison du fait que les gens sont en train de mourir et d'aller en enfer, et gagner des âmes et la réponse pour leur offrir l'évangile. Mais troisièmement, parce que si vous ne participez pas à porter du fruit, vous êtes en danger de chuter. Je ne dis pas que vous allez perdre votre salut. Vous ne pouvez pas perdre votre salut, c'est par la foi, c'est la vie éternelle, vous ne périrez jamais, mais vous êtes en danger de rétrograder et de quitter l'église, et de vous faire lessiver, et vous pourrez même ne plus être ici dans quelques années. Vous dites, eh bien, je suis ici maintenant, je suis un membre de l'Église, je ne vais pas gagner des âmes, mais je suis un membre actif de l'Église. Vous savez quoi Je vous souhaite de rester aussi longtemps que possible, mais honnêtement, je prédis que si vous n'allez jamais gagner des âmes, je prédis que vous allez chuter. Vous devez avoir quelques âmes de gagner dans votre vie. Et beaucoup de gens me disent, eh bien... Vous savez, mon évangélisation n'est tout simplement pas du porte-à-porte. -porte. Vous entendez des gens dire, mon évangélisation, ce n'est pas du porte-à-porte, -porte, Pasteur Anderson, ce n'est pas que je sois stérile. C'est juste que mon évangélisation n'est pas du porte-à-porte. -porte. Mon évangélisation est de donner l'évangile dans ma vie quotidienne, aux gens que je croise et les gens que je rencontre, mes amis, la famille, les proches, mes collègues de travail. Voici le problème avec ça. Généralement, ça n'arrive pas vraiment. Ça sonne bien en théorie que vous gagnez juste des gens... Au Seigneur dans votre vie personnelle et que vous êtes constamment à donner l'évangile aux gens partout où vous allez. Et vous savez quoi Si vous le faites vraiment, si vraiment vous marchez dans la rue, que vous rencontrez des gens et vous les arrêtez pour leur donner l'évangile, et vous arrêtez les gens dans toutes sortes de domaines de la ville et vous êtes en train de donner l'évangile à tout le monde dans votre famille, à tout le monde dans votre travail, et toutes ces choses différentes, vous savez quoi Eh bien c'est génial, vous portez du fruit, magnifique mais vous savez quoi Vous et moi savons que cela ne se passe pas. Et que ça arrive une fois tous les 36 du mois. Écoutez, c'était ma philosophie quand j'étais adolescent. Demandez-moi combien de personnes j'ai gagné au Seigneur. La réponse est zéro. Je suis sorti gagner des âmes en porte à porte. Et puis vous y allez de façon régulière chaque semaine. Et vous prenez du temps. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des personnes qui étaient sauvées. En allant gagner des âmes en porte à porte. Et alors, après que je sois devenu bon dans ce domaine et que j'en ai pris l'habitude et que Dieu m'est purgé et que j'ai porté plus de fruits, alors je suis arrivé au point où je gagnais des âmes dans ma vie quotidienne. Écoutez, nous devrions avoir voir les deux dans notre vie. Parce que Dieu nous a dit de prêcher l'évangile à toute créature. Chaque créature ne travaille pas toute à votre boulot. Très bientôt, vous allez manquer de parents pour leur donner l'évangile, à moins que vous ne soyez l'hispanique et que vous ayez 5 millions de cousins au deuxième et au troisième degré, d'accord Vous ne serez jamais à court de famille pour leur donner l'évangile, très bien. Donnez-leur à tous jusqu'à que Jésus vienne. Lorsque nous parlons en tant que caucasiens, disons quelque chose à propos de notre famille, nous parlons des frères et des sœurs, maman et papa et nos enfants. Parfois, quand les hispaniques parlent de leur famille, c'est une famille vraiment étendue. Il y a des cousins au troisième degré, c'est une grande famille. Ils ont une petite famille, réunion de famille, et c'est énorme. Il y a des voitures garées dans la rue sur des kilomètres. Je tourne des gars, il est de ma famille. C'est un cousin au troisième degré, plus ou moins. Et Écoutez, voilà ce que je tiens à souligner. Porter du fruit, il est dit de porter du fruit à la perfection. C'est un achèvement, d'accord Vous n'allez pas porter du fruit si vous donnez à quelqu'un l'évangile. Ça n'est pas porter du fruit. Vous portez du fruit quand une personne est sauvée. Comprenez-vous cela Juste donner à quelqu'un l'évangile n'est pas porter du fruit. Obtenir que quelqu'un soit sauvé, c'est porter du fruit. D'accord Ce serait comme si je me mariais et que j'ai une relation physique avec ma femme. Je dis, eh bien, j'ai planté la graine. Mais cela signifie-t-il que des fruits ont été produits Les fruits sont produits quand le bébé est né. Et quand cette personne est née de nouveau, c'est du fruit qui est produit. Mais juste dire, j'ai planté la graine... Donc j'ai été fructueux. Vous ne regarderez pas quelqu'un qui n'a pas d'enfant en disant, oh, cette personne est fructueuse. Il est évident que le mari a planté la graine. Non, cela ne fait, fait pas fructifier jusqu'à ce que la reproduction suive son cours et qu'arrive l'enfant. Maintenant vous dites, eh bien vous savez, je suis une femme et je suis physiquement stérile. Que dois-je faire C'est là où la patience arrive. Regardez toutes les femmes qui étaient physiquement stériles. Elles ont attendu après le Seigneur et finalement Dieu leur a répondu et elles ont eu un enfant alors qu'elles attendaient avec patience. Même chose avec l'évangélisation. Le parallèle est là. Alors ne me dites pas « Eh bien, je plante juste des graines. » Voilà ce que je fais. Cela ne va pas mettre un bébé dans la crèche. « Eh bien, je plante juste des graines. » Écoutez, voici la chose. Si vous ne gagnez pas des gens au Seigneur, vous faites quelque chose de mal parce que la Bible dit « celui qui va et pleure portant la précieuse semence reviendra en se réjouissant en portant ses cherbes avec lui. Ne vous contentez pas de cet échappatoire du « Oh bien, vous savez, et certaines personnes ne vont même pas exposer un plan de salut complet à quelqu'un. Ils vont à peine lâcher quelques indices de Jésus et ils vont s'en aller en disant « Eux, hey, c'était mon témoignage de la journée. Hey, »« Eh, mon ami, Jésus sauve. Dieu te bénisse. »« Oh, je suis tellement heureux d'être venu assister ce gars-là. » Nous avons mis la barre si bas pour le témoignage. Ou que dites-vous de ça euh, Je ne l'ai pas ici, mais qui l'a allons-y. Voici mon témoignage pour aujourd'hui. Et l'ami, lis ça plus tard. Cela n'est pas gagné des âmes. Cela ne porte pas du fruit. Ça n'est pas... Oui, mais j'ai planté la graine. Ce n'est pas pertinent. Où est votre fils dans la foi Où est votre fille dans la foi Où est la reproduction Où est le fruit que vous avez porté spirituellement aujourd'hui vous avez besoin d'y aller et de ne pas simplement dire « Eh bien, je plante juste des graines ». Non, vous avez besoin d'y aller et de gagner quelqu'un au Christ. Vous dites « Eh bien, je ne peux pas contrôler s'ils sont sauvés ou non ». Vous pouvez amener le cheval à la rivière, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Oui, mais devenez quoi Si vous y allez et que vous en passez en revue tout le plan du salut à quelqu'un avec votre Bible, quelqu'un va être sauvé. Et si vous n'avez personne qui est sauvé, c'est que vous ne traversez pas l'ensemble du plan du salut avec les gens à l'aide de votre Bible. Je parle d'expérience. J'ai été sauvé quand j'avais 6 ans, mais je n'ai pas été fructueux jusqu'à l'âge de 17 ans. Pourquoi Parce que quand j'étais enfant et adolescent, on m'a donné un plan de salut partiel sans la Bible. Et dès que j'ai commencé à ouvrir ma Bible, en passant par tout le plan complet du salut, en expliquant tout, et en montrant toutes les écritures, alors j'ai commencé à avoir des personnes sauvées. Peut-être pas instantanément, mais finalement ça va arriver. Et donc, je ne veux pas que vous soyez stérile ou infructueux parce que j'ai peur que vous rétrogradiez. Je crains que vous soyez mis de côté. Je crains que vous chutiez parce que vous êtes juste un point mort. Vous devez sortir gagner des âmes. Je remercie Dieu que la grande majorité des gens dans notre église vont gagner des âmes. Louez sur le Seigneur pour cela. Merci Dieu pour cela. Écoutez, il n'y a aucune excuse pour ne pas aller gagner des âmes dans cette église parce que nous avons tous ces moments différents. Nous nous réunissons dans différentes parties de la ville et si rien de cela ne vous convient, vous pouvez trouver quelqu'un, moi y compris, qui vous emmènera à un autre moment pour aller gagner des âmes. Il n'y a aucune raison d'être stérile et infructueux. Il est temps de faire pousser les racines, il est temps de mettre de côté quelques-uns des plaisirs et les soucis et les richesses qui vous ralentissent peut-être et de se réserver un certain temps pour y aller. Je ne sais pas quoi faire, le partenaire silencieux. Tout ce que vous avez à faire est de venir à une sortie et nous allons vous mettre avec une grande bouche qui va faire tout le travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous balader. Voilà où ça commence. Vous apprenez, vous acquérez de la connaissance, puis très bientôt vous serez en train de dire, laissez-moi faire la porte à côté. Je fais la porte d'à côté. Et c'est un jour glorieux quand vous faites cela. Courbons la tête et un mot de prieur. Père, nous vous remercions beaucoup, Seigneur, de nous avoir donné ce ministère, Seigneur. Parce que le ministère de la réconciliation, la tâche de sortir gagner des âmes, est un travail si honorable que vous nous avez donné. Vous nous avez donné un but majeur dans la vie où nous pouvons réellement faire quelque chose de valeur éternelle. Nous pouvons récolter une moisson d'âme au salut et hériter du salaire et des récompenses, Seigneur, pour le travail que nous faisons, ce que personne ne pourra jamais nous enlever, car la richesse est dans le ciel, pas à la bourse sur cette terre. Seigneur, je prie que chacune des personnes dans cette salle aujourd'hui dise « Vous savez quoi Je vais être sérieux à propos de gagner des âmes. Je ne veux pas être infructueux, je veux gagner quelqu'un, Seigneur. » Venant en sortie pour gagner des âmes, ouvrant la bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Dans le nom de Jésus, nous prions Amen.